Bonjour à toi chers spectateurs, Broadway de Christos Massalas. Je dois avouer que c'est un film qui me titillait surtout pour deux raisons. Son titre et l'affiche, que je trouvais assez jolie, même si elle n'est pas forcément novatrice dans le genre, elle était plutôt jolie. Et surtout le fait que ça soit un film grec. Et Dieu sait que le cinéma grec, euh, je crois que ça peut se compter sur les doigts d'une main le nombre de films grecs qui sortent au cinéma dans notre belle France. Chaque année. Donc à partir de là, j'avoue que j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner. Et puis, bah, tout simplement pour la découverte. Sait-on jamais Le résumé pour faire simple, Nelly est une jeune danseuse qui rêve de fouler les planches, mais qui n'est acceptée que dans les clubs de street-tease à Athènes. Lorsque celle-ci fait la rencontre de Marcos, sa vie va drastiquement changer. On va pas se voiler la face. Niveau originalité, ce film euh, enfonce des portes ouvertes. Ça n'est jamais un long métrage qui cherche à être novateur dans le genre, qui cherche à renouveler les possibilités de celui-ci, qui cherche à créer quelque chose à partir de rien. C'est un film qui va prendre des archétypes, qui va les maîtriser indéniablement et qui va les emmener dans une direction qui est très balisée où on arrive assez facilement à deviner quels vont être les retournements de situation, qu'est-ce qui va devenir des personnages, comment ils vont évoluer. Toute cette partie-là n'est pas réellement la sève finalement surprenante du film de Christos Massalas. Ce qui est réussi à fonctionner en fait, c'est surtout l'univers dans lequel il choisit d'implanter ses personnages, cette espèce de faux théâtre dans lequel ils vont faire des représentations, ou en tout cas s'entraîner à faire des représentations ensuite dans la rue pour essayer de vivre de petits larcins. Cette partie-là est très intéressante et au-delà de ça, le développement des personnages et leur petit microcosme dans lequel ils vont évoluer. Cette partie-là est vraiment la partie qui va réussir à porter le film, qui va lui donner une direction, qui va lui donner une portée dramatique et surtout une véritable émotion et qui va faire qu'on va se laisser totalement emporter par tout ça. Et c'est cette partie-là en fait qui réussit vraiment à donner à ce film, qui pourrait sonner facilement comme un amoncellement de clichés et de facilité qui sont assez faciles à voir venir, c'est ça qui lui donne une identité et qui fait qu'en tant que spectateur, bah, on a très envie de se laisser emporter par ce petit voyage. Lorsque l'on cherche à raconter l'histoire d'un personnage cherchant à se sortir de la merde, le risque est souvent de conter au spectateur une aventure qui sonne comme très classique parce que par le passé, ce genre de récit a été certainement trop raconté et cela a souvent manqué de créativité et de générosité. Le cinéaste grec Christophe Massalas nous embarque dans le récit d'une jeune femme dont la vie n'a pas choisi d'être faite de belles promesses pour une œuvre très classique dans son parcours dramatique mais qui sonne par son univers, par sa forme et par son énergie comme une œuvre parvenant à fusionner plusieurs genres pour sonner comme convaincante et comme divertissante. En termes d'écriture, Christos Massalas veut vraiment faire en sorte que le spectateur s'immerge dans le récit par le biais des personnages. Donc ce qu'il va faire c'est surtout jouer sur des personnalités qui sont extrêmement fortes et ensuite il va aller greffer des éléments qui sont assez archétypaux. Parce qu'on ne va pas se voler la face. Euh, le film est vraiment construit de la manière la plus classique du genre. On commence avec une ouverture qui va limite nous placer un contexte dans le genre « Regardez ce qui m'est arrivé pour que j'en arrive là ». Cette partie-là, elle est vue et revue, elle est grossière comme c'est pas permis et elle ne donne pas une grosse identité à ce film. Donc c'est pas réellement avec ça qu'il va réussir à créer de la nouveauté. Ensuite, avec ce qu'il met en place, il ne crée Toujours pas de la nouveauté, puisqu'on place un personnage qui est mal dans sa peau, et on va l'amener à être libéré de ça par un autre personnage qui va lui promettre, en tout cas, un monde meilleur. Encore une fois, on marche sur des œufs, et donc du coup, ben, on arrive à assez facilement voir ce que ça va donner comme omelette, donc on n'est pas surpris. Et puis tout le film se déroule, plus on a l'impression que vraiment il n'y a pas de nouveauté en termes de dramaturgie pure. Et c'est là qu'on se dit, qu'est-ce qui va réussir à tenir le scénario Eh ben, c'est les personnages. Parce que cette partie-là est réellement intéressante les caractères des personnages, le contexte dans lequel ils vont évoluer, cette espèce de Broadway fantasmé en plein milieu d'Athènes qui est littéralement fait de briquet de broc. Que ce soit le background qui va entourer chacun des personnages, on a bien sûr Nelly, mais on a d'autres personnages à côté qui chacun à leur manière vont réussir à avoir une personnalité forte. Moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Jonas slash Barbara qui est vraiment un personnage qui a une belle évolution et qui surtout arrive à avoir un un développement personnel qui va réellement affecter le spectateur parce qu'il part de rien et on arrive vraiment à voir quelles sont les perspectives qu'il va développer et c'est cette partie-là que j'ai le plus apprécié. Ce personnage par exemple, mais tous les protagonistes qui entourent Nelly. L'écriture de Massalas cherche à faire de Nelly, la plupart du temps, une femme forte et indépendante, ne cherchant pas forcément à combattre le destin, mais à en comprendre l'essence pour essayer d'avancer avec celui-ci et non plus, comme elle l'a fait jusqu'à maintenant, de se laisser porter justement par celui-ci. Cela donne lieu à un parcours de femme assez intense, celui d'une jeune fille devenant une femme indépendante, et forte, choisissant son avenir, décidant de l'affronter, de le dominer. Et C'est en cela que la structure, un poil trop classique comme évoqué avant, parvient à donner lieu à quelque chose de plus surprenant et de plus juste que ce que l'on aurait pu en attendre. En termes de mise en scène, euh, bah, Masala, en fait a la bonne idée déjà d'avoir un beau décor. Indéniablement, cet ancien théâtre slash cinéma slash lieu culturel est assez génial et il donne vraiment un cachet évident à sa mise en scène parce que du coup cette espèce de, de lieu culturel délavé dans lequel des personnages vont se croire artistes pour finalement être des petits brigands cette partie là est, est vraiment bien foutue parce que ça apporte une ambiance, une atmosphère un petit cachet évident à l'ensemble de la mise en scène qui fait que le cinéaste grec derrière il peut se permettre de peut-être être plus light sur certains effets et derrière ce qui est évident, c'est que son film, s'il n'est pas fait de clip show, il est fait de petits montages rythmés. De petits moments où réellement on va avoir les personnages qu'on va voir, avoir leur petit contexte, ou vivre leur petite péripétie, ou, ou, ou simplement faire des petits larcins. Et tout ça va être monté de manière assez rapide pour jouer un espèce de crescendo qui va plus ou moins impacter le spectateur. Mais il y a un élément qui est indéniable dans le travail du cinéaste grec et qui fait que Massala arrive à donner une identité évidente à son film, c'est qu'il ne cherche jamais à s'enfermer dans un genre en particulier. Il ouvre vraiment ses possibilités pour faire en sorte que sa réalisation épouse différents aspects ou en tout cas différents tons. Il y a des moments où on va avoir des réels moments de comédie. Il y a d'autres instants où on va se dire c'est plus un drame, voire limite un drame psychologique. Il y a d'autres moments où on va plus se dire qu'on est sur un thriller ou en tout cas un film sous tension par le biais de petites scènes qui sont plutôt bien senties. Et il y a plein de petits trucs comme ça où réellement le film arrive à constamment se renouveler, être surprenant. Je ne dis pas qu'il l'est complètement. Il y a plein d'éléments de mise en scène qui sont assez clichés, assez faciles et sur lesquels le cinéaste grec aurait pu peut-être un petit peu plus se concentrer pour donner lieu à, à de la créativité ou un peu plus de nouveauté. Mais derrière tout ça, il y a réellement une envie de ne pas vouloir enfermer le long métrage dans une petite case, et de faire en sorte que le spectateur se dise « bon ok, je vais encore voir un drame sur une jeune femme qui va essayer de s'émanciper de machin et d'avancer ». Non, on se dit « ok, c'est ça la base, mais derrière il y a plein de petites choses ». Il y a ces histoires de magouilles, il y a ces tromperies, il y a ces jeux de séduction, et ces trucs-là en fait qui donnent du cachet à son métrage et qui font que la réalisation, ben, elle s'élève un petit peu là où elle pourrait être un petit peu trop enfoncée par certains aspects de, mes, de mise en scène qui sont très classiques. Le cinéaste grec parvient à donner une énergie surprenante à sa mise en scène, en optant dans un premier temps pour une structure très classique de drame, mais au fur et à mesure que le récit avance, choisissant de l'emporter dans une direction où l'on se dit que le film possède plus des accents de thriller. Ainsi, que ce soit par le montage, que ce soit par l'ensemble des scènes, souvent sous tension ou par des détails, comme par exemple la musique plutôt stressante, Massalas parvient alors à donner à son métrage une énergie qui domine son tout, qui ne réussit pas à révolutionner le genre peut-être, mais lui donne une identité et une force indéniable. En termes de casting, celui-ci est bon. Il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs, mais celui-ci est très bon. Que ce soit Fouavos Papadopoulos, que ce soit Statis Apastoulo, que ce soit Raphaël Papad, que ce soit Salim Talbi, que ce soit Christos Politis, tous les acteurs secondaires sont réellement excellents. Ils ont un cachet, ils ont une identité, ils ont une petite scène avec une petite flamboyance, ou en tout cas ils ont un moment où ils brillent parce qu'ils ont beaucoup de charisme en plus, ces acteurs, ils s'en sortent extrêmement bien. Et bien évidemment, vous vous en doutez, au milieu de tous ces hommes, même certains s'ils sont grimés en femmes, c'est la seule femme qui brille le plus. Et clairement, cette femme, elle est réellement impressionnante du début à la fin parce que, non contente de dominer son personnage, je trouve qu'elle emporte le film dans un élan où elle sent... Elle arrive à apporter une vraie nouveauté. Elsa, le cacou, nous emporte par le biais d'une prestation tout simplement merveilleuse. Celle-ci dominant à merveille l'ensemble du métrage par une énergie qu'elle rend contagieuse et avec laquelle elle porte tout le reste du casting. Au bout du compte, bah Broadway est un film qui arrive à être surprenant. Là où le long métrage se voudrait peut-être trop classique dans des aspects de mise en scène ou d'écriture, le film arrive à aller à l'encontre de ses clichés, de ses facilités, de ses grossièretés pour emporter le film dans un vrai élan. Je ne dis pas que le film va renouveler le genre, mais il arrive à lui apporter des petites notes, des petits cachets ou des petits moments d'identité qui vont faire qu'on va se souvenir du long métrage, que ce soit par le biais d'une ambiance, que ce soit par le biais des personnages, que ce soit par le biais des prestations des acteurs. C'est tout ce petit lot-là qui fait que Broadway de Christos Masalas, ben c'est un petit film que j'ai envie de vous conseiller d'aller voir. Bon, je sais, ça fait partie de ces longs-métrages qui ont une toute petite distrib, mais si vous avez l'occasion d'aller le voir, allez-y, je pense que ça pourrait beaucoup vous plaire. A plus